que la Clart ça va m'aider je pense à reprendre confiance en moi c'est sûr voilà donc après j'ai donné tout mon CV donc je suppose que voilà tout le monde euh, sait maintenant à quoi et à qui ils affaire, mais <rire> voilà bon écoutez après euh, c'est clair que bon je suis avec euh, Marie le breton euh, m'a énormément aidé et donc euh, voilà j'espère euh, que ça va aller mieux ça va mieux mais encore mieux ça... ah, de plus en mieux et, et des caché au, th... au théâtre à venir, on peut espérer que oui, voilà. c'est une piste ça, ça remonte c est c est aussi, déjà, bon. et que, euh, voilà, euh, ça continue, voilà. Oui. J'ai pas grand chose à dire, désolé, Mais, je... mais tout est dit, tout est dit. J'ai tout dit, fou. en fait, voilà, c'est ah, grands, Les grands comédiens sont les plus pudiques, c'est oui, normal. c'est c'est <rire> <parfait. rire> bon, on va passer la parole à Anne-Marie, alors. Je vous donne... euh, donc vous, vous, vouliez continuer cet accompagnement, vous sentiez que Guillaume avait, je pense qu'il peut solliciter aussi, hein, avait besoin de... Le petit coup de main de temps en temps. Il y a cette pudeur, il y a ce silence aussi. C'est vrai que vous m'avez fait confiance assez rapidement. Mais euh, voilà, vous êtes aussi, il y a une grande part cachée en vous et c'est difficile aussi de, de connaître vos besoins, de euh, ce que vous souhaitez faire aussi. Et euh, bon voilà, donc c'est vrai que ça a, mis, euh, ça a mis un peu plus de temps. Je crois que j'ai toujours eu confiance en, en vous, en vos capacités. Euh, et je crois que des fois, vous ne voulez pas les voir, vos capacités, alors que vous les avez. En fait, vous tendez un miroir. Euh, euh, C'est important dans la relation justement. Le miroir que vous tendez, il faut renforcer la confiance euh, Exactement. La confiance en lui. Ah oui. Et euh, cette confiance, je l'ai vraiment vu, euh, vu grandir hein, au fur et à mesure des, des, des années. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que au niveau juridique, la, la mesure de protection, elle est vraiment évolutive. Elle n'est plus prononcée à vie. Depuis 2012, elle s'adapte au plus près des besoins de la personne. Sa durée, elle est variable, 1, 2, 5 et exceptionnellement 10 ans. Même si la mesure de protection, elle peut évoluer, il serait illusoire de faire croire à tout le monde que la curatelle renforcée devienne systématiquement une curatelle simple. Ce n'est pas le cas. Non. <rire> Mais le cas contraire peut, peut le faire et Monsieur Soukaï en est témoin. Voilà. Pendant plusieurs années, vous, Monsieur Soukaï, vous avez progressé, enfin progressivement évolué, en gérant euh, votre argent personnel de la semaine au mois, en classant tous les documents administratifs, et ça c'était une volonté de votre part en sachant les lire, les utiliser, les comprendre et les fournir si nécessaire. En indiquant en vous impliquant dans la construction de votre budget prévisionnel et en le respectant, en réalisant de l'épargne car ça c'était vraiment un choix parce que lorsque l'on s'est rencontré, vous aviez vos comptes débiteurs et pour vous la constitution d'une épargne c'était vraiment une priorité et vous êtes tenu à ces objectifs et aussi en vous adaptant euh, au changement de vos situations professionnelles avec des variations de revenus et à chaque fois vous avez vraiment su vous, vous adapter euh, par rapport à, à vos choix de, de vie et, et de projets aussi personnels. Et euh, vous avez toujours su anticiper les dépenses euh, dans, dans la concrétisation de, de vos projets aussi. Partir en vacances, aller en Charente-Maritime, ou aller en Corse, voilà. ou sortir avec des copains. Voilà. <rire> vous saviez, euh, ouais. et à chaque fois je validais, voilà. pas de soucis. Mais il y avait toujours ce doute hein, en vous, voilà. même si euh, je ne posais pas de questions, c'était ok, Voilà, il y avait toujours euh, cette confiance qui était difficile euh, à avoir. Toutes ces démarches ont nécessité de nombreux efforts, une prise de conscience et surtout de de réelles capacités, et ça vous pouvez en être très fiers, ça c'est pas moi, c'est vous. Mon rôle de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est de proposer des outils adaptés aux capacités de la personne, en tenant compte de son environnement, de ses besoins, et de les faire évoluer au fur et à mesure des capacités et des projets de la personne. C'est donc à moi de m'adapter constamment et de proposer à chaque fois de nouveaux outils. Ma posture professionnelle est de croire aux capacités de la personne pour qu'elle s'approprie au mieux la mesure de protection et de lui laisser de la liberté dans la réalisation de ses projets et ce, tout en respectant le mandat. Mon rôle, c'est aussi de savoir transmettre des relais. En effet, j'ai été le principal interlocuteur pendant plusieurs années. Lors de la curatelle renforcée, maintenant, avec la curatelle simple, c'est vous, qui allait effectuer directement toutes les démarches. Cette cura-telle simple, vous êtes battue pour l'obtenir, notamment auprès de votre médecin de traitant. Maintenant, c'est vous qui êtes l'interlocuteur privilégié. Pour conclure, je dirais, je suis une béquille qui aide à marcher. Parfois, on la met de côté pour marcher seule et retrouver pleinement sa liberté. Euh, professionnel qui, est... qui donne écho à ce que Nicole Prieur nous disait tout à l'heure, je trouve qu'on est sur une, sur, la, sur, sur une dynamique très très très euh, encourageante, très très chouette. Juste un petit point, parce que on parlait du minervois tout à l'heure, et je, je sais que vous êtes attaché à la charente maritime et je sais que dans votre enfance, vous étiez attaché au vocabulaire, etc., et il y a un point de vocabulaire qui vous gêne beaucoup, qui était reste, du reste à vivre. Alors ce mot, je n'aime pas... Vous. pas ce mot. Non, <rire> reste à vivre, ça fait un petit peu comme une sentence. Il ne euh, faut pas se tromper sur, sur ses choix. Et, euh, vu que c'est un reste à vivre, c'est assez angoissant. Et euh, c'est vrai que je préfère l'appellation euh, argent personnel, qui ouvre sur des projets sur, euh, où la personne est prendre pleinement son choix et, euh, et investir son... Ben on parlait de désir ce matin avec son école enfin, et, euh, et je trouve qu'elle voilà, peut mieux s'approprier. Et puis nous aussi, ce ben n'est pas nous qui possédons cette chose-là. C'est justement on transmet, on le donne. C'est à la personne de s'en saisir. Nous, on est juste, un, on est juste porteurs. Voilà. Et la façon de nommer les choses est très très importante. Donc moi, bon, je me fais une suggestion que cette idée d'argent personnel viennent petit à petit remplacer cette notion de Voilà. Et d'argent de poche. Et d'argent de poche. Ouais. On n'est pas des enfants. Non. Très bien, merci. Merci beaucoup. Ah, je voudrais signaler quelque chose. Ah. Où est cette boîte oui. alors, Merci, le sigle nous aussi. Nous passons à vous, hein, si vous pouvez. Mais euh, des pièces, pas trop, plutôt des billets. Merci, madame. Parce que si, vous si nous voulons monter à Paris, D être reçu par Macron, nous non. aussi par il nous faut de l'argent. Voilà, je voulais être sur le micro. Le message est passé. Tu as, tu as raison, Alain, quand, quand, vous, quand vous êtes allé au congrès à Vannes, ça, ça a coûté quel est le budget Nadine, notre responsable administrative et financière, qui, qui a aidé à faire les comptes, je crois, hein, ça a coûté 3, combien 2500 euros. Voilà, donc il faut de l'argent. Hein, Ce n'est pas les cotisations qui sont suffisantes. Merci Alain. Donc Paris, c'est pour bientôt. Voilà. Donc, côté, là, hein, Donc, très bien. euh, vous êtes coordinatrice. Oui. Hein, vous accompagnez. Je vous laisse dire les acronymes parce que j'ai rien à fait. Je suis coordinatrice d'un SAVS, c'est-à-dire un service d'accompagnement à la vie sociale. Il y en a deux sur le Narbonnet, qui est géré par la PAGH11 et l'autre qui est géré par l'ANZEI, donc euh, notre association narbonnaise pour le soutien, l'épanouissement et l'insertion, c'est formidable, Donc euh, qui gère un ESAT, un foyer d'hébergement et une femme sur, euh, sur Cuxac. Voilà, effectivement, notre... Euh, euh, Serge m'a dit, il faut que tu trouves des exemples concrets, c'est ce que je ferai, mais je voulais quand même déjà parler de façon... Il y a plus déjà générale. Il y a Serge qui... Voilà, est ouais. le ah ouais, on les meublé, là, Serge donc, euh, oui, je, je, parce que c'est vrai que dans ces interventions, euh, il faut que ce, ce créneau est particulier. Oui. et Jusqu'à jusqu présent, depuis ce matin, il n'y a pas eu euh, euh, ce, ce créneau-là qui a été traité. Et alors, nous, nous sommes un service d'éducateur, de conseiller en économie sociale familiale. Et nous sommes en fait entre le bénéficiaire, les bénéficiaires, et euh, donc les mesdames, ou les messieurs Pixou, <rire> voilà, comme nous sommes entre les délégués à la tutelle. Mais, mais pas toujours. Ne il a... pas, hein. ne et, Dominique, pas. il n'y a pas toujours, des, des. ça sera intéressant dans la deuxième partie de ton intervention, il n'y a pas toujours des tuteurs ou des curateurs. Vous êtes Effectivement. Alors, sur 20 bénéficiaires que nous accompagnons, il y a 13 personnes qui sont sous mesure de protection. Et juste une indication aussi, nous accompagnons un peu plus de... Alors, un peu plus de 50% des bénéficiaires sont des malades psychiques, hein, Voilà, qui méritent bien sûr notre respect. Et... Et, et notre accompagnement, alors, il est particulier parce que euh, donc nous, nous, nous, nous accueillons les, les personnes et souvent nous les accueillons après un grand refus et une incompréhension à partir d'une demande. Eh bien, nous les accueillons dans des moments de colère, des moments d'incompréhension et, et nous, nous accompagnons, je dirais, la... la... La frustration, enfin, quoique euh, nous ne souhaitons pas complètement accompagner cette frustration, et, et nous sommes là au milieu entre désir et réalité, et entre contraintes et libertés, et entre donc, ce bénéficiaire qui a tout à fait euh, la légitimité de revendiquer donc euh, son, euh, son argent, et, et je vous donnerai ensuite euh, l'exemple concret donc, et, et puis euh, donc le, le, le délégué ou la déléguée, alors je, je, je, je dis de suite que nous avons travaillé avec l'UDAF, nous avons travaillé avec la PAM et avec la TDI, euh, donc -toujours, nous avons toujours très bien travaillé, mais notre rôle là c'est de effectivement soutenir la personne, l'apporter dans son, dans son désir. Et j'ai retenu ce que disait Madame Prière, que dans le terme désir aussi, c'est un projet. Qui, donc, qui est là, qui est à la base et qui commence à, à naître. Et, et d'ailleurs, c'est euh, dans notre service, euh, notre mission première, c'est d'accompagner la personne dans son projet de vie et de l'aider à le préciser, de l'aider à l'affiner et bien sûr à le concrétiser jusqu'à ne plus avoir besoin de nous, puisque au bout du compte, nous devons nous effacer. Donc, euh, ces moments-là, alors on est aussi quelque part euh, des, euh, je ne sais pas, ces dames me reprendront, des, des négociateurs. Parce que quand l'on sent que la demande de la personne est tout à fait légitime et qu'elle est basée, et, et je pense qu'on est à même, en restant modeste, humble et modeste, on est à même de dire, et on a pu évaluer aussi l'investissement, le, l'engagement et le désir profond de la personne. Et quand on sent que ceci, ben, vraiment, euh, est là, bien, on se bat, on se bat et, et on négocie aussi avec les, les délégués, les curateurs, les tuteurs. Pour, pour que cette personne puisse accéder donc, à son argent, parce que c'est bien son argent. Et comme vous disiez, il y a beaucoup de personnes qui ont quand même un certain patrimoine. Alors, euh, lorsque ce n'est pas possible, effectivement, il y a aussi ce retour à la réalité, cette prise en compte de la réalité qu'il faut, qu faut amener à la, à, à la personne hein, qui, euh, que l'on accompagne. Tout simplement, il faut expliquer. Il faut expliquer, voilà. Et ça, ça, ça c'est important aussi de, de le faire. Donc, on est entre, entre les deux. Voilà. Alors, Je prendrai l'exemple de ce, de ce jeune homme de 27 ans qui a eu un très grave accident de la circulation il y a quelques années, qui est meurtri dans son corps et qui a, suite à cet accident, euh, donc, touché un sacré pactole. Et ce sacré pactole, il voulait l'utiliser pour acheter une maison. Et ça a duré un an et demi, deux ans, puisque la, la curatrice n'entendait pas, pas du tout cette demande et, et trouvait qu'elle était démesurée. Donc euh, ça a été un travail de, ben, de deux années, euh, où on a, nous aussi, euh, démontré à la curatrice que ça valait le coup et que ce jeune homme de 27 ans, son projet, c'était ça. Alors aujourd'hui, il est dans cette maison, dans les Corbières aussi, euh, et, euh, et donc il a une belle maison, qu'il a payé 150 000 euros, il va encore toucher... d'autres d'autres d'autres argent ou d'autres bactoles, il a sa cuisine a été installée par les magasins par euh, un Arbonnet, elle est magnifique, il est très heureux et c'est vrai qu'on sent que euh, ce monsieur et eh bien il n'a plus euh, il, il était un tous les vendredis chez la curatrice, il était en permanence au téléphone et on sent que ce monsieur avait ce projet là, euh, il l'a réalisé, et donc est tombé en fait ce niveau de tension que l'on a connu pendant, euh, pendant deux ans, et parce que quelquefois les, les curat la curatrice a en prenait plein les oreilles. Hein, euh, donc euh, voilà, excusez-moi l'expression. Donc voilà, donc c'est euh, nous notre rôle d'éducateur et de conseiller en économie sociale familiale, c'est ça. Alors bien sûr, euh, je, ça passe par un partenariat étroit, hein, parce que de toute façon. Il de s'opposer, il s'agit ouais. de co-construire notre... et de montrer que les projets sont vois, légitimes. Exactement. Puis, notre, notre accompagnement, il est basé sur ce partenariat, euh, qu'il soit avec les, les, euh, les organismes de tutelle, ou avec Pôle emploi, ou avec IDéal, ou avec des tas de... Euh, avec, le, avec les soins. Mais... Euh, voilà, donc ça passe par un partenariat étroit, et, et je crois qu'on a réussi à, à tisser des liens avec ces... <rire> qu'on a réussi à tisser des liens avec ces organismes tutélaires. et nous apprécions de travailler avec eux, chacun dans son rôle, à la parole. Cette parole, il faut que chacun l'entende, et puis ensuite on trouve bien sûr une façon de... d'oeuvrer, de et toujours dans l'intérêt de ce bénéficiaire qui est là, puisque dans notre service, je vais m'arrêter, euh, les, les personnes qui sont accompagnées dans notre service... Euh, bon, c'est une démarche volontaire. Donc au départ, si euh, elles sont accompagnées par nous, c'est qu'il y a un désir, un désir, et il y a une force vive, que j'ai ai bien aimé aussi ce terme-là, il y a une force vive qui est là, et donc euh, il, faut, il faut effectivement l'accompagner dans le respect, dans la... Voilà, toutes ces grandes valeurs que nous défendons euh, aujourd'hui à, à, dans notre profession et, et au-delà encore. Merci. Voilà, donc... Euh, je ne sais pas si j'ai un peu bon, après, Le SAVS... Voilà, <rire> Un SAVS. Merci on on s'est aperçu que les SAVS n'étaient pas forcément très connus. Et bon, là, j'ai pas le temps, mais effectivement... Mais euh, ça mérite peut-être Oui, monsieur pourrait élément. tout à fait, à, avec Madame, euh, Madame Le Breton, être suivi par un SAVS. C'est le volet social que l'on a compris. Pour, et je le répète, pour qu'un jour euh, cette personne fasse son chemin seule sans nous. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci Si vous. Merci beaucoup. vous. Merci Je vais prendre la à Jessica Villa et Marie Nicolas. Ah oui, c'est Marie. C'est Marie. On n'était pas bon là soir on savait pas On était. Alors c'est Marie. Oui, c'est ça. Bien, Marie. Bonjour. Bonjour. <rire> vous, êtes, euh, vous êtes délégué mandataire D'accord. En fait. Référente Jusque-là, c'est bon Oui. Euh, à la permanence à accueil à TDI Oui, c'est ça. Alors, en quoi consiste votre mission Donc, euh, Guillaume parlait de réassurance tout à l'heure, et je pense que la réassurance, elle passe aussi par le service de la permanence de la TDI, qui est en ligne 3 avec l'accueil. Euh, en fait, en cas d'absence du, du délégué référent, euh, la TDI a mis en place un service, sans, donc la permanence, où on est deux permanentes, moi-même et Jessica. Et ensuite, euh, les autres collègues euh, à tour de rôle tournent sur des demi-journées pour répondre euh, aux appels de, des différents majeurs. Ça peut être quoi Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce cas-là C'est des urgences. Alors, voilà, des... ça peut être des urgences ou des, ou des demandes qui ne sont pas forcément urgentes, mais qui ont besoin, ou les personnes ont besoin d'avoir une réponse ou d'être juste entendues. Euh, ça permet d'avoir un service continu sur la semaine et euh, de pouvoir donner une réponse. Alors, même si une réponse d'attente, ça permet aux personnes de déposer euh, ce qu'elles ont à dire. Voilà. Donc, donc, de cette façon-là, oui, pardon. Allez, si oui, je compléter. <rire> et pa euh, pardon, Marie, parce qu'elle a lâché une photo là. Euh, quel lien avec l'accueil Parce que vous parliez de continuité, c'est vrai que les délégués peuvent être en congé, donc ce service de permanence est là. Et euh, comment ça se passe avec l'équipe d'accueil, hein, qui est un pôle à part entière à la TDI Alors on a fait le choix de, de mettre un, la, le bureau de la permanence juste à côté de l'accueil. Donc elles sont six à, à tourner sur des plages horaires en planning définie, donc à l'accueil. Euh, donc en cas d'absence, elles reçoivent les demandes des mangeurs, donc elles, elles doivent faire déjà un premier, euh, je dirais, filtre, à savoir s'il y a des urgences ou pas, et ensuite euh, elles nous transfèrent l'appel euh, sur la permanence. Quand, quand elles peuvent, puisque tout à l'heure on parlait de la MDPH, 2000 coups de fil, à la TDI on est à plus encore, on est à presque 50 000 coups de fil par an, donc euh, l'accueil, il peut filtrer, et donc euh, elles font le maximum, mais. D'où le rôle aussi de, de la permanence, non pas de filtrer, mais de répondre à, à certaines organisations. D'accord. Vous avez une situation particulière qui vous vient à l'esprit euh, Des situations particulières, il faut y aller à l'appel viennent à l'esprit, mais euh, principalement c'est par rapport à l'argent, je dirais, des euh, demandes de suppléments ou une personne qui euh, attendait d'avoir une telle somme, mais qui n'est pas arrivée sur son compte pour X raisons. Euh, ça peut être euh, des dégâts des eaux, enfin, euh, ça peut être tous les problèmes de la vie quotidienne. Donc en fait, nous on est là pour répondre à, à ces situations d'urgence, quand le délégué référent n'est pas là, euh, et ça permet du coup euh, d'éviter les angoisses chez, chez les bénéficiaires. Autre situation d'urgence, c'est par rapport à la santé, les autorisations d'opérer pour des personnes qui sont en tutelle, ou bon, mais là, voilà, ça ne peut pas attendre euh, au lendemain que les délégués référents reviennent, par exemple. Euh, après, voilà, il faut savoir qu'à la TDI, on a un système informatique avec une base de données qui est assez complète, hein, et du coup, grâce à cette base de données, on peut mieux appréhender les situations dans leur intégralité. Donc, même si euh, on ne connaît pas les 700 bénéficiaires, il suffit qu'on aille chercher les informations dans un logiciel et généralement on arrive à trouver les réponses euh, adaptées. Vous pouvez voir tout de suite un oui. peu la situation oui. de son général. Et... À savoir aussi que les personnes qui euh, contactent le plus souvent la permanence, ce sont on va dire 20% des bénéficiaires de la TDI. Et à force, mais ces personnes-là nous ont bien repérées. On les a bien repérées également et on les connaît. Et, euh, forcément, c'est plus facile pour nous de répondre qui sont là à permanence plusieurs demi-journées par semaine. Voilà, donc, euh... donc on voit que il faut une adaptation vraiment, euh, euh, ouais, c'est vraiment de l'ingénieur, c'est la précision, parce qu'il faut donner des réponses très personnalisées, et il faut s'adapter euh, à des angoisses, euh, à des inquiétudes. Et je voudrais que vous donne la parole à... Merci beaucoup <rire> pour votre témoignage. Merci, Merci au Paul pour... permanence. Oui, vous Bonjour, Bonjour. Euh, vous êtes directrice de l'agence de la crise de Carcassonne Ah oui, ah. le mot crise épargne, hein. ah bon. Donc, pas grave. On va imaginer que vous travaillez dans une autre banque, on va imaginer bon. que votre directrice n'a pas pu venir aujourd'hui voilà. et voilà. qu'on ah, l'existe, on va imaginer ouais. qu'elle s'appelle Christelle, voilà. très forte, mais sans dire de quelle banque. Voilà. Donc oui, directrice le... d'une banque. D'une banque, voilà. Et... Dans le théâtre, là. <rire> bon, le rôle. Vous Donc, on vient de voir que, justement, les personnes euh, fragilisées pouvaient avoir euh, des inquiétudes, des angoisses. On vient de nous dire qu'à l'accueil de la télé, on pouvait avoir des coups de fil, justement, à propos de euh, l'argent, à propos d'un compte qui n'a pas fonctionné, peut-être une carte qui n'a pas fonctionné, qu'on a perdu. Ce qui veut dire que vous, euh, vous devez faire un effort aussi envers cette personne-là pour vous adapter. Vous les écouter de toute façon particulière. Comment vous avez fait Donc, euh, je vais rebondir sur deux termes. J'ai entendu le mot accompagnement et j'ai entendu le mot euh, équipe. Voilà. Rien n'est possible sans ça, sans une équipe efficace et également un accompagnement. Donc, euh, dans ma banque, à l'adoption. On a 13 000 protégés, c'est-à-dire, pour être simple, une personne sur deux protégés se trouve dans ma banque. D'accord Pour la TDI sur Carcassonne, ça représente 710 euh, protégés. Voilà, j'arrête avec les chiffres. C'est important. Voilà. C'est quand même important. Oui. Donc ça veut dire que derrière, on a des équipes, on sait faire, on a des équipes efficaces qui travaille avec bienveillance à tout niveau. Et j'insiste sur le mot « bienveillance », qui pour moi est la contraction de deux termes, « bien-être » et « veille ». Bien-être pour accueillir sans juger, sans préjuger, avec le meilleur accueil qu'on se doit à tous, être utile à tous, et en même temps en veille, parce que euh, pas mal de protégés peuvent être des pour d'autres. Et ont ce droit de les protéger sans faire du protectionnisme, à tout prix. Voilà. Donc, c'est une frontière qui est... Euh, on va pas dire arbitraire, parce que ça se travaille. C'est le travail de cette équipe-là. Donc, ça peut partir de l'accueil, où on accompagne les personnes aux distributeurs, en essayant de les rendre de plus en plus autonomes, en leur délivrant des cartes et en juste les laissant faire, être là en protection, en surveillance, juste. Être vigilant. Être vigilant, c'est tout. Et puis après, on va, on va, on va arriver jusqu'à la gestionnaire de clientèle. Nous en avons une très efficace sur Carcassonne que, que je connais depuis trois ans et qui m'a qui m'apprend tout par son travail. C'est Sabine Barzen, que vous avez vu ce matin, je crois, qui est, est passée en oui, table Ronde, qui fait un travail remarquable. Voilà. C'est avec des personnes comme ça, il y en a d'autres en Angle qui toutes les semaines se rendent disponibles, qui vont voir tous les organismes, que ce soit pour Sabine, la TDI, Buda, Flaman, enfin, qui, qui, qui travaillent, main dans la main, en concertation permanente. Et moi, derrière, je suis garante de tout ça. Et jusqu'à également, encore au-dessus, quand il faut accompagner, puis donner des solutions de gestionnaire de patrimoine, parce qu'évidemment, il faut des, des protections, il faut respecter une réglementation. Et nous avons, je mets à disposition des experts qui vont pouvoir donner des solutions efficaces. Voilà. Donc, c'est tout ça. Mais parfois, effectivement, il faut debout trouver une solution à l'instant à l'instant, parce qu'il y a eu un problème informatique, parce que il euh, n'y a pas eu un virement et, et, et la personne doit continuer à vivre et là on prend des décisions rapides, on prend sur un euh, téléphone, enfin on reste un lien. C'est la communication, c'est le lien, la bienveillance, voilà. Et on met aucun frein à tout ça et c'est toujours dans un cadre de un souci permanent de simplification, de clarté ayant, ayant des, des, des, des un langage simple avec clarté et, euh, et tout se passe très bien vraiment Merci vraiment Justement, euh, euh, vous êtes dans un secteur qui ne vous prédisposez pas à, à travailler avec le monde du handicap. Euh, on, on parle beaucoup d'action en faveur euh, des personnes handicapées, etc. Et on a l'impression que parfois, il faut faire des mesures précises, exceptionnelles, très ciblées. Mais est-ce qu'on ne se rend pas compte que finalement, quand on s'occupe, euh, des personnes en situation de handicap euh, en se rend disponible finalement autrement pour toute la population Est-ce que ça va transformé chez vous votre façon de travailler Est-ce que quelque part, quand on s'occupe des personnes plus fragiles, oui. votre rapport aux autres personnes a dû certainement changer Vous n'êtes pas la même Alors, je ne suis pas la même, mais je ne l'étais pas déjà avant. Il faut, savoir. Il faut savoir que je suis tutrice de ma soeur qui est handicapée psychique. Et c'est en m'accompagnant dans tous les actes administratifs que je me suis rendu compte du regard, parfois du traitement, qu'elle ne méritait pas. Et qu'on s'adressait souvent à moi pour des décisions qu'elle pouvait prendre elle-même. Et ça m'a donné une lucidité. Et j'avais l'impression d'être un peu seule à avoir cette lucidité. Et ça, et ça en venant à toutes ces réunions que je me suis dit, mais il y a d'autres personnes qui pensent comme moi. Voilà. Et du coup, on est passé pour ma soeur d'une tutelle tutelle renforcée à une curatelle simple. Voilà. Je lui laisse entièrement confiance. Elle le gère très bien. Des fois, il y a des petits débordements. Mais on y arrive. Voilà, on y arrive. Mais c'est encore voilà, beaucoup d'explications. Euh... Elle a, elle a presque mon âge, nous avons deux ans d'écart, deux donc je suis tutrice d'elle et de sa fille aussi. Et euh, donc effectivement j'ai un double regard, d'accord Et ça, ça me permet aussi d'avoir cette humanité. Mais qui n'a pas dans sa famille quelqu'un à protéger